Un ion est un atome ou un groupement d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Sa charge électrique n'est plus nulle comme l'est celle de l'atome. Il est donc chargé positivement ou négativement. Un ion n'est présent qu'en solution dans l'eau. On distingue les ions positifs que l'on appelle des cations et les ions négatifs que l'on appelle les anions. Un petit rappel sur le tableau périodique les atomes sont classés par nombre de charges électriques croissants, c'est-à-dire par leur nombre de protons dans le noyau. Par exemple, l'atome de fer contient 26 charges positives dans son noyau, 26 protons. Il y a donc 26 électrons autour pour équilibrer les charges. À droite du tableau périodique, on remarque une famille particulière, la famille des gaz rares ou encore gaz parfaits. Ces gaz l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, etc. sont très stables. Ils ne réagissent pratiquement jamais. Ils correspondent à la perfection pour les autres atomes qui vont essayer de leur ressembler. Prenons comme exemple l'atome de chlore. Voici la représentation de l'atome de chlore, numéro 17. Cet atome forme facilement l'ion-chlorure. En effet, pour ressembler au modèle des gaz rares le plus proche de lui, il doit contenir 18 électrons. Il doit donc en gagner un, passer de 17 à 18. Ainsi, l'ion formé possède une charge négative excédentaire. On notera l'ion chlorure obtenu Cl-. Pour les cations, Prenons comme exemple l'atome de sodium. Voici la représentation de l'atome de sodium. Pour ressembler au modèle des gaz rares le plus proche de lui, il doit contenir 10 électrons. Il doit donc en perdre un, passer de 11 à 10. Ainsi, l'ion formé possède une charge positive excédentaire. On notera l'ion sodium obtenu Na+. Voici une liste d'ions courants dont il est pratique de connaître les formules. L'ion sodium, l'ion chlorure, l'ion fer 2, l'ion fer 3, l'ion cuivre 2, l'ion hydrogène, l'ion hydroxyde. Pour reconnaître les ions présents dans un liquide, on peut réaliser des tests d'identification que nous allons découvrir en activité.